Oui, eh bien, bien bonsoir. Après midi là, là parce qu'il euh, y a effectivement famille les jeunes qui ont interpellé à Kazaïo depuis le 17 janvier, euh, qui ont crié les grands frères, d'accord? Et que euh, nous bien voyons, hein, pendant tous les jours qui suivent, nous voyons un peu histoire. Nous voyons la parler, nous voyons des élus parler. Et d'après tout ça, dit, nous ont bien fait monde comprendre que c'est des gangsters. D'accord Puisque le premier chef d'inculpation, c'était l'association de malfaiteurs. Et après, quelques jours après, nous tentons que ça a changé, ça a évolué, et que quand on est là, c'est escroquerie. Donc nous bien comprendre, parce que nous, nous vivons ça en 2009, et nous bien comprendre que derrière tout ça, encore une fois, c'est une vaste manipulation et un vaste euh, histoire à dormir ou debout, encore une fois, pour essayer de diaboliser le combat qu'elle nous a mené. Puisqu'elle nous tente parlé effectivement d'un projet qu'elle nous déployait déployé à l'aéroport, en faisant l'histoire, d'accord et que, Alors que tout simplement, euh, tort, entre guillemets, envie veut dire à ces jeunes-là ça, c'est de rapprocher effectivement avec le collectif-là pour garder qu'ils ont apporté une contribution à à la lutte. Mais l'État français, c'est toujours comme ça qu'il fonctionnait. Il a et toujours essayé de diviser les gens, de faire en sorte que les gens ne pas bout, que peuple a soumis, et pour qu'ils puissent accepter toute politique qu'ils puissent mettre en place. Parce que nous faut rappeler, en hein, réalité, nous sommes un pays colonisé. Et que depuis effectivement, que la France est en pays en nous, y pas a pas pour essayer de euh, développer, euh, euh, euh, pays en nous et fait en sorte que la population Guadeloupe grandit et épanouit bien au contraire c'est problème après problème et aujourd'hui, là nous avons trouvé nous dans une situation catastrophique jeunesse en nous à la ri là pas de formation pas ni travail nous ni problème à Claude de con, nous empoisonnés, nous ni problème à l'eau nous ni problème à l'école nous ni toute qualité problème en dit dans le pays là ça a prouvé véritablement que la France pas fait faire rien pour la Guadeloupe donc, il est véritablement pour nous faire ouvrir en nous. Il est pour nous faire comprendre ce qui a passé dans le pays en nous et ce qui a joué là. Parce que l'obligation vaccinale et le passe sanitaire, c'est encore une fois une excuse pour garder qui a transformé la société en nous. Parce que pendant que vous parlez, eh vous pouvez profiter si vous travaillez, vous pouvez profiter si vous avez essayé en fait de remettre en cause tous les accords, tous les acquis que vous travaillez dans l'entreprise. Donc, il est pour nous arrêter tout ça. Et c'est pour ça que nous l'ajoutons là, pour porter force dans la famille là, parce que pas des gangsters. C'est des papas, enfants, d'accord, qui sont des familles et qui ont aussi envie on d'épanouir dans le pays a, et envie de faire en sorte tout, tout, que les gens de demain ont un travail c'est ça qu'elle fait et c'est ça qu'elle est affaissée papon là et il y a qu'à qu'un baiser élus pour justement pour faire en sorte de continuer mascarade là ça ben non nous peuple là nous solidaires nous nous déjà comprenons la nouée nous nous déjà comprenons qui combat qu'elle nous a mené et c'est dans ce sens là ça qu'elle nous la là pour soutenir les familles mais pour dire aussi que combat là qu'à continuer plus que jamais parce qu'il faut nous, nous montrer qu'elle nous déjà et qu'elle nous a continué gomé malgré tout ça y a qu'à fait malgré la répression malgré violence malgré agression malgré prisonnement à les jeunes qui sont là, qui sont des prisonniers politiques. Et nous avons dit, c'est des prisonniers politique, parce que c'est des camarades qui décident de goumer pour leur droit à la vie, leur droit à la liberté. Alors présence en nous aujourd'hui est essentielle. Nous sommes toujours là et nous sommes continuer à avec tout le monde qui est pris de justice et qui a envie de faire en sorte de construire d'autres Guadeloupe, construit en d'autres Guadeloupe pour Guadeloupéens, pour tout le monde à Guadeloupe et pour garder les gens qui sont vrai clairs dans cette situation-là. C'est pour ça que nous sommes là et nous sommes continuer à goumer.